Il y a une astuce qu'utilisent tous les plus grands youtubeurs pour augmenter passivement leur nombre d'abonnés. Personnellement je la connaissais, j'ai pas voulu la mettre au début de ma chaîne et l'utiliser. Résultat, il y a plus de 500 vidéos où j'ai pas utilisé cette astuce et maintenant je le regrette parce que je pense que j'aurais pu euh, avoir une courbe de progression beaucoup plus rapide et c'est peut-être même la plus grosse erreur de ma chaîne YouTube. Salut, je m'appelle Lucas Brasier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de youtubeurs étudiants, tu peux t'abonner à la chaîne, ça soutient et comme ça tu rejoins la communauté. Maintenant, de quoi il est question En fait, tu vois, quand tu vas te lancer sur YouTube, tu vas avoir beaucoup de questions, tu vas te poser, tu vas te dire « qu'est-ce que je dois créer comme contenu ?»« Comment doit être ma chaîne ?»« Quelle photo de profil ?»« Quel nom de chaîne ?»« Quelle bannière ?» Enfin, tu vois, tu as énormément de choses où, où tu vas te poser des questions où tu ne vas pas forcément avoir de, de réponse directement. Du coup, tu vas te mettre à créer du contenu, parfois de manière un petit peu désorganisée, c'est-à-dire que tu vas faire trois vidéos une semaine, une l'autre, tu vas pas faire de vidéos pendant trois mois, tu vas avoir un peu un rythme de création de contenu qui ne va pas être régulier. Mais dans, en fait, dans cette création de contenu, dans toutes ces vidéos que tu vas publier, il y a quelque chose qu'il faudrait que tu arrives à mettre et à retrouver. C'est un petit peu des, comment dire, comme des ingrédients magiques. Tu vois, Il y a des Youtubers que tu peux connaître, euh, comme McFly et Carlito, ils vont dire « Bonsoir à chaque vidéo euh, ». Je ne sais pas, euh, Squeezie s'est mis à appeler sa communauté, les Squeezos. Donc tu vois, il y a des éléments en fait, qui sont répétitifs dans les vidéos et qui font que tu vas pouvoir comme ça t'identifier à la personne et tu vas pouvoir un peu t'identifier à son univers. Il va y avoir des private jokes qui vont être développés, il va y avoir des personnages récurrents, euh, si tu te rappelles les tout débuts de Squeezie, euh, il y avait la lampe, la girafe, etc. Je suis peut-être un petit peu loin pour toi. En attendant, ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que tu vois, il faut que tu arrives en fait à faire un plan de vidéo où à l'intérieur, tu vas faire intervenir des choses récurrentes pour créer un lien comme ça avec ta communauté et qui viennent bah, euh, tout simplement euh, régulièrement consommer ton contenu et qui se disent, ok, euh, moi je me souviens qu'à l'époque où je faisais des vidéos avant euh, sur la prépa scientifique et les études, euh, j'avais créé euh, tout ce qui était l'univers, euh, les chèvres du Larzac, euh, la bouteille d'eau cristalline. D'ailleurs, s'il y en a qui... Rappelle, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, ça me fera plaisir de voir que, que vous êtes toujours là. Et tu vois, c'est créer comme ça des, des éléments récurrents qui font que ça va fidéliser ton audience et qui vont comme ça s'abonner plus facilement. Maintenant, l'élément central par rapport à tout ça que j'ai oublié, enfin que j'ai pas oublié, que je n'ai pas voulu mettre dans les vidéos euh, parce que je m'étais dit euh, oui, il faut pas que, que je fasse ça parce que je trouvais ça pas très éthique ou pas très bien, c'est en fait tout simplement ce qu'on appelle un appel à l'action. Donc qu'est-ce qu'un appel à l'action Un appel à l'action, c'est un petit peu transparent dans sa formulation, c'est le fait de donner une indication à quelqu'un, de lui dire par exemple, est-ce que tu peux faire ça Par exemple, là, je peux te dire, est-ce que tu peux liker la vidéo s'il te plaît Et tu vois, le fait de faire un appel à l'action, ça va faire que les gens vont y penser plus facilement que si euh, tu le fais pas. C'est-à-dire que je le vois par exemple sur mes vidéos. Quand je ne dis pas aux gens de liker la vidéo ou je ne leur dis pas de s'abonner, bah déjà pour le like, ça se voit beaucoup plus facilement. Je vois que les vidéos où je dis aux gens de liker, elles sont à peu près, à peu près deux à trois fois plus likées que celles où je dis rien parce qu'il y en a qui y pensent sans qu'on leur dise, et c'est super à eux, et il y en a, ben, en leur disant, ils se disent « Ah oui, c'est vrai, j'avais avais pas pensé, euh, ça peut le soutenir de lâcher un like, donc euh, je vais le faire maintenant, tout simplement en appel à l'action. » Si tu veux que je te donne plus de vidéos avec des astuces, un petit peu plus, on va dire, là maintenant, je t'ai donné un peu du global au niveau euh, « il faut faire des appels à l'action. » Si tu veux plus des choses en profondeur, que je te dise ce qui a pu marcher pour moi, les meilleurs appels à l'action, ceux qui convertissent le mieux, bah, n'hésite pas à lâcher un like sur cette vidéo. Et si je vois qu'elle est beaucoup likée, je ferai une vidéo un peu plus approfondie sur le sujet pour vraiment apprendre à, à créer tu vois, tout un univers autour de ta chaîne YouTube qui fasse que bah, naturellement, les gens vont s'abonner plus facilement. Et dans les appels à l'action que tu peux faire, tu as celui bien sûr de liker la vidéo, mais tu as celui que je viens de te faire un peu au début de la vidéo, une fois que je me suis présenté tout simplement, c'est celui de s'abonner à la chaîne YouTube. Donc t'es pas obligé d'avoir une animation comme ça euh, qui apparaît en direct, mais tu vois juste le fait à la fin de ta vidéo de dire « oui voilà, euh, si jamais euh, cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un like et t'abonner » ou soit tu dis qu'un des deux, tu dis euh, « tu peux la liker » ou soit euh, la vidéo d'après tu dis « tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains contenus ». Tu vois, comme ça la personne elle va se dire « ah oui c'est vrai que la vidéo m'a intéressé, elle m'a aidé, j'ai appris des choses, donc m'abonné. Et si j'avais fait ça depuis le début, je pense qu'il y a beaucoup plus de vidéos qui auraient été likées, où les gens se seraient abonnés, et du coup la chaîne aurait reconnu une progression beaucoup plus importante. Mais au départ, je, je sais pas, j'avais pas envie de faire d'appel à l'action comme ça, je pensais que c'était quelque chose de mauvais, alors que tout simplement tu dis juste aux gens, bah voilà, si le travail t'a plu, tu peux me remercier en, en lâchant un like ou en t'abonnant. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire là-dessus, donc... Euh Maintenant, je vais te faire mon appel à l'action de fin de vidéo que je fais à chaque fois. Si tu veux rejoindre la missive YouTube et recevoir un mail chaque jour pour t'apprendre à réussir sur YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études, bah c'est le premier lien en description. Et en bonus, tu vas recevoir gratuitement le chapitre « Choisir son matériel pour débuter » du livre que j'ai sorti en maison d'édition « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier.